Le tableau des flux de trésorerie va permettre de comprendre d'où provient et où est passée la trésorerie entre le début et la fin de la période. On va partir du montant de la trésorerie de début de période, puis tenir compte des flux de trésorerie de la période qui sont générés par l'activité, les investissements et les financements. Tout d'abord, on va calculer le flux net de trésorerie qui émane de l'activité. Ensuite, on détermine le flux net de trésorerie qui provient des opérations d'investissement et de désinvestissement. Enfin, on identifie le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement. La trésorerie de fin de période sera égale à la trésorerie de début de période plus les soldes positifs ou négatifs de chacune des trois trésoreries.